Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la deuxième partie du tuto euh, concernant le, les tunnels de vente. Je vous vous rappelez la dernière fois on avait créé euh, des pages euh, pour un tunnel de vente. Et euh, Sauf que bon, pour éviter que la vidéo soit trop longue, euh, le tuto soit trop long, euh, on, on s'est arrêté là. Mais aujourd'hui l'objectif va être de connecter ces, ces pages-là. Bon, maintenant vous me voyez, je suis sur une page blanche. Euh, la dernière fois on a travaillé avec Shita euh, Aujourd'hui je vais le faire avec euh, Pixel Perfect Mais je vais aller très rapidement Je ne vais pas passer du temps dans les détails Vous allez me voir construire les pages Et, euh, et je vais plus m'attarder Sur tout ce qui est euh, Connexion des pages bon, L'objectif hein, euh, c'est de montrer aussi Que à partir du moment où vous avez Le bon, le bon outil euh, Vous pouvez créer votre Votre, votre tunnel de, de vente Comme vous l'entendez okay. voilà. Là, ceci dit, on y va. Je vais aller chercher mes pages, bla euh, L'objectif de ce tuto, ce n'est pas de vous montrer comment utiliser Pixel Perfect. Hein, c'est juste, euh, c'est de vous montrer comment vous pouvez créer assez rapidement votre tunnel de vente. Euh, donc le même principe, ça s'applique euh, quel que soit le, quel que soit l'outil que vous utilisez, du moins où c'est un outil adapté hein, pour la création de. Pour la création de tunnels de vente ok au moins avec ces, ces tutos vous savez qui a qui a le choix que vous avez pas mal de possibilités ok ma première page ça va être la page d'enregistrement je vais l'appeler enregistrement en Hop. on y va confirmer celui-là ne plaît pas je le vire confirmer ok on justement tout voilà bon tout ça là on va le virer vous allez le comprendre bon je, je vous ai dit j'ai promis que je vais pas je vais pas faire de long discours Regardez faire parce que ça c'est une page qui est toute faite déjà qui est construite euh, mais vu ce que moi je veux faire je vais juste me contenter juste me contenter euh, euh, de, de ce dont j'ai besoin d'accord et je pense que vous allez comprendre celui-là je le vire celui-là je le vire celui-là aussi je le vire pour éviter les répétitions en fait hein, parce que tous ces éléments là je vais les remettre sur ma deuxième page donc euh, euh, pour qu'on un hein, pour ce tuto, je vais prendre l'exemple du tunnel de vente à trois, à trois étapes. Euh, on, a dit la de... on avait dit la dernière fois que vous pouvez avoir un tunnel de vente à plusieurs étapes. Euh, deux, minimum, c'est deux. quoi. Et, euh, et ça peut être 3, 5, 10, 20. C'est vous qui voyez ce que vous voulez construire. Euh, juste un rappel, là aussi, la dernière fois, on avait dit que ça ne sert à rien de, de mettre. Euh, une tonne de, de pages parce que à un moment donné les gens peuvent être lassés de votre de votre de votre tunnel de vente et ce n'est pas bon pour vous quoi. Okay. Euh, cette vidéo je la vire. Ok. Je vais mettre je vais mettre une photo à la place. Donc je vais faire un truc euh, qui ressemble un peu à ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. Comme ça, je me casse pas trop la tête à chercher quoi que ce soit. Euh, je prends, j'ai besoin d'une image. Tac, Je la prends, je la mets là. Alors, image, image, image, image. Un peu. Ok, je vais aller changer cette image. Je, je Voici, si je retrouve la dame de la dernière fois. Comme ça, ça va être simple. Hein. Alors. Tuto, tuto, tuto. T'es où Oh, mais il n'est pas dedans. Alors, on va trouver quelque chose. Vite fait, blablabla. Bla bla. Vite fait, vite fait. Quelle personne on va trouver Bon, okay, on va prendre celui-là. Euh, J'espère que c'est un PNG. Si c'est pas un PNG, ça va pas me plaire. Bon, c'est pas en PNG, ça me plaît pas. Donc, on va aller changer. Mmh, mmh, mmh. Bon, sinon, il va falloir que j'aille de nouveau chercher euh, chercher les informations que j'avais mises. Alors, da da, da. da, da, da. Où est-ce que j'ai mis ça la dernière fois non, Ça devait Il n'y bon. a pas dans le tuto J'ai mis ça dans all peut-être All, all, all, all, all, all Donc blablabla. Celle-ci c'est un PNG Mais bon je sais pas si ça ira bien hein. mais On va voir ça Ok, bon écoutez on va faire avec ça On va faire avec ça Vous comprenez le, le principe On ne va pas répéter euh, pendant une heure Ce qu'on avait déjà fait donc, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est plus, euh, c'est plus le, alors, comment connecter les pages. Hein. Ok, donc là, on est dessus, j'ai envie de mettre quand même un pied de page, un pied de page, on va faire un truc de ce genre, appearance, hop, hop, hop, hop, hop, voici, si j'ai un truc tout fait là. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Voici, j'ai un truc tout fait. Alors, bannière, bannière. Bannière. Euh, toute faite euh, qui serait un pied de page. Hein. Alors, pied de paille, pied de paille, pied de paille. Je vais essayer de trouver quelque chose. Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai Une de rien, je ne voulais pas perdre du temps, mais. Comme. Je cherche toujours à. à faire. Euh... J'ai quand même des idées assez précises dans la tête. Quand ça ne correspond pas à ce que je veux, je suis pas, je suis pas satisfait. Donc au final, je, je finis quand même par perdre du temps. Alors, j'ai pas de... de bannière pied de page euh, toute faite. Ah, c'est pas bien ça ici. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. <rire> si c'est pas le cas, il va falloir en créer. En créer, il va falloir créer, il va falloir créer. Est-ce que l'article blablabla, c'est pas ce que je veux. Je n'ai pas, pas de pied de page, ok, d'accord. Bah écoutez, on va créer. <rire> voilà, créer, ça va pas être long. On va lui donner une couleur, c'est juste ça. On lui donne une couleur. On prend celle-là, oui, une couleur. Bon, on est dans du bleu Donc, euh, je vais mettre Allez, on va customiser une couleur On va customiser une couleur On va customiser ça On va faire OK euh, On met quelques écritures dessus Tac, tac je trouve mon menu. Mon menu, il est où menu, il est là. Ok, je pense ça. Je le mets là. Je vais juste dire que je veux que ce soit blanc. Alors. Alors. tout Apparence. Je veux que la couleur soit blanche, c'est juste ça, on va pas changer autre chose. Après pour le pied de page, c'est vous qui mettez les informations que vous voulez. Si le pied de page, vous voulez que ce soit un peu plus large, c'est vous qui le faites. Euh, vous le faites un peu plus large et vous mettez toutes les informations que vous voulez là-dessus. Bon, moi j'ai pas besoin de grand chose. Je veux juste menu, background color, submenu, menu, menu, text color, c'est là. Je veux juste que ce soit blanc. Ok, c'est bon pour moi, donc je mets ce que je veux dessus, copywriting, je peux écrire en bas, blablabla. Ok, là vous avez vu, on a fait notre première page. Ouf. Alors, je l'enregistre. Ouais, ouais, ouais, ça mettra du temps. Ok, bon, Je dépasse un peu, on peut pas, Je vais pas chipoter avec ça maintenant. Je veux juste vous montrer comment vous connectez. Euh, les pages pour que ça marche bien Parce que si les pages ne sont pas connectées Ça ne marchera pas Vous avez bouclé des pages Si vous les connectez pas, il n'y a rien qui va se passer Donc, deuxième chose Deuxième page, on prend la même page Maintenant, on va l'appeler Page de vente Page de vente De vente Ok On y va le temps que ça se charge il est là ok c'est bon euh, si vous voulez c'est comme j'ai dit la dernière fois vous mettez euh, vous mettez vous mettez en tête hein. bon moi j'en ai pas mis je vais pas m'embêter avec euh, uh -huh. Et ici vous pouvez rajouter un sous titre hein, si vous voulez aussi hein, euh, etc. vous comprenez le principe parce qu'on avait euh, parce qu'on avait déjà parlé je voulais dire aussi euh, sur la, page, sur la page précédente qu'on a créé Enregistrement Là ah, c'était là Sur la page précédente. Donc c'est la même chose de toute façon Vous pouvez rajouter un sous-titre etc Qui explique le gros titre que vous avez en haut Voilà euh, Donc on revient sur ce qu'on est en train de faire Page de vente Sur la page de vente C'est là où je vous ai dit euh, Donc là vous C'est là où vous déroulez votre speech En vidéo de manière à ce que les gens les, les, les gens sachent ce pourquoi ils doivent, ils doivent acheter. Et là, vous rajoutez les bénéfices, blablabla, etc. C'est pourquoi j'ai pris cette page, je la laisse comme ça. Ok. Ça, on va le virer parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Parce qu'on veut vendre. On ne veut pas que les gens... On n'est pas là pour faire enregistrer les gens, mais on veut les voir acheter. voilà Et Donc, ce qu'on peut faire... Euh, ce test par exemple là, on va le mettre on va le glisser on va le mettre là on va changer la couleur on va changer la couleur quand tu veux hein. alors tu viens là tu te poses là tu copies change la couleur alors par exemple là. ça aussi je change la couleur d'accord bingo c'est parti bon les deux là pour les mettre là bon ça fait du ton noir sur du ton ce que je peux faire c'est pas terrible donc dans ce cas je change je vais rajouter par exemple un box le box hop je vais lui dire d'être blanc ah. Il était là, je l'ai viré, il est blanc, je veux qu'il soit blanc et un peu transparent. Donc, ce que je vais faire, je fais là, tac, tac, tac, ok, Alors, un peu plus blanc, ouais, c'est pas mal celui-là. Donc, je le prends, je prends les deux là, je les mets dessus, hop, décale, voilà. on tu de ce genre, ok. Voilà, celui-là, je le vire. Alors, je le vire. Boum. Ok. Ok. Blablabla. Bon, voilà. Vous comprenez le principe. Vous créez votre tunnel de vente. Là, on a la page. Qu'est-ce qui nous manque ici Bon, ça, on n'en a pas besoin parce que la personne s'est déjà enregistrée sur la première page. Ça, on le vire. Euh, on peut le virer On peut agrandir la vidéo un peu plus Tac Ok Je rajoute Je rajoute Je descends Je Ajoute Ok On y va J'ai dit je vais pas chipoter Mais je chipote quand même euh, Donc là c'est bon ce qui manque, ok, une fois ça c'est notre page de vente, ce qu'on veut c'est que la personne passe à l'action, la personne achète. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va rajouter un bouton pour que la personne puisse passer à l'action. Euh, Peut-être que c'est pour, euh, pour euh, euh, vous êtes affilié et vous voulez renvoyer la personne sur votre, sur, avec votre lien d'affilié sur la page où la personne aura concrétisé son, son achat. Ou c'est vous-même qui vendez le produit et vous l'envoyez euh, et vous voulez euh, euh, que la personne passe à l'achat sur, euh, sur votre sur sur votre votre site. Donc, c'est deux scénarios différents. Donc là, on va faire, euh, vous êtes affilié, vous voulez renvoyer la personne sur euh, la page de vente. Ou la, la page du, du, de vente du programme que, que vous présentez. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, on va ajouter un, un, un bouton. Euh, on va ajouter un bouton. Qui va dire accéder. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme bouton On va prendre ça. Ça peut être pas mal, je crois. Alors, on va l'arrondir un peu plus. Hein. On va l'arrondir un peu plus. Tac. Euh. <rire> Apparence. Je vais arrondir le bord un peu ça aussi bon voilà c'est c'est mon côté euh... c'est mon côté chiant ça <rire> euh, c'est je suis pas censé passer du temps là-dessus étant dans les queues bon voilà on avait parlé de tout avant mais bon c'est plus fort que moi il faut que je le fasse donc ici qu'est-ce qu'on peut dire on va pas dire acheter maintenant mais on va dire euh... Euh, euh, accéder donc voilà on, on est on... On est dans le principe que là, vous euh, vous présentez le produit, vous dites que c'est super, bla, et le test, tout ce qui est en bas, confirme ce que vous dites euh, dans, dans votre vidéo. Donc, une fois que la personne a écouté le, euh, le votre vidéo, a, a suivi votre vidéo, a lu ce qui est sur la page éventuellement, euh, vous voulez que cette personne passe à l'action. Euh, l'action, ça peut être, bon, acheter maintenant, oui, ça peut être le cas. Euh, et ça peut être aussi euh, découvrir le produit ou... Euh, ou je ne sais pas quel autre, quel autre appel à l'action euh, que vous pouvez mettre pour que la personne puisse euh, accéder au programme que, que, que vous lui présentez. Donc, ici, ce que nous, on va mettre. Euh, on va mettre... Euh, euh, Alors, on va mettre quelque chose. On va mettre Je suis en train de réfléchir à ce que je peux mettre. Je peux mettre... Bon, allez, commencer. Non, c'est pas commencer. <rire> on va mettre quoi On va mettre... <rire> je suis en train d'imaginer un produit qui peut intéresser les gens et puis en même temps savoir qu'est-ce que je peux mettre pour que les gens cliquent dessus. Euh... non, non, non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on présente comme programme Qu'est-ce qu'on présente comme programme Ok. Donc, peut-être que dans votre, dans votre vidéo, vous parlez de, de test gratuit. Ok, on va dire « commencer mon test gratuit ». Allez, « commencer mon, mon test gratuit ».« Gratuit ». Allez, voilà. Ok, c'est bon. On a trouvé ce qu'on voit, mon test gratuit. Confirmer, blablabla. Donc, si on veut, on va le mettre un peu plus gras peut-être. Apparence, alors titre, on le mettra, on le mettra gras. Mm -mm -mm. Ok, c'est là, on le gras, c'est bon. On y va, ce bouton, je le duplique, je le duplique là je le prends donc comme c'est une page de vente faut pas hésiter à mettre le bouton euh, de d'appel à l'action euh, plusieurs fois sur la page ok euh, donc si je le mets là je descends un peu je fais un peu d'espace il faut que ce soit visible etc je, je duplique donc après le reste c'est du copywriting hein. Euh, le message que vous mettez pour que les gens passent vraiment à l'action. Donc, vous dites, gens, à vous dites ce que vous avez à dire et vous dites aux gens, passez à l'action. Vous dites ce que vous avez à dire et vous dites aux gens, passez à l'action. faut pas hésiter. Hum, je descends, je descends. Ok, je prends celui-là. Je vais passer plutôt dessus. Hop, hop. Ok, on va prendre ça. On va le mettre dessus carrément, ça va être plus simple. Hop. Ok, donc là, finalement, il a pris. On y va. Ok, donc je le duplique encore. Je le duplique encore et je viens là. Je viens là. Tac. Ok. Bon, on le met là. Voilà, vous avez compris le principe. Chaque fois, je le centralise la possibilité de centrer l'élément hein. euh, on a, ok, ainsi de suite centrer l'élément j'ai dit, centrer l'élément et ainsi de suite ainsi de suite, centrer l'élément centrer, cet élément j'enregistre ok, vous avez créé votre, votre page votre page de de, de de vente où vous racontez ce que vous présentez euh, ok, blablabla, ça c'est en bon Après, vous voulez peut-être euh, Une page Je vais je vais rajouter quand même une page de remerciement Et vous allez comprendre pourquoi Je fais ça, d'accord Alors Une page de remerciement Une page de remerciement, on va faire ça On va encore ajouter une page C'est celle-là qu'on a pris Remerciement remerciement pourquoi je prends la même page tout le temps et je modifie vous, vous rappelez on avait parlé de euh, de congruence on avait parlé de de cohérence pardon Voilà. Euh, alors remerciement, remerciement ok confirmé tac on y va le temps que ça se charge bla bla, bla, bla, bla, bla. Quand tu veux. Ok, donc là on va virer tout ça. J'aurais dû dupliquer l'autre page. Bon, c'est pas grave. Euh, des fois c'est mieux de faire comme ça parce que des fois quand tu avec ce, avec Pixel perfect quand tu dupliques les pages, euh, il finit par et que il y a certaines choses des fois que tu changes sur une page, ça va changer sur l'autre et ça fout un peu le ça met ça met un peu dans les problèmes. Donc voilà. Euh... Donc des fois, en tout cas, du moins sous pixel parfaite, c'est préférable si vous ne voulez pas avoir des problèmes de de de créer, de recréer. De toute façon, hein, c'est après ça dépend ce que vous avez. Si vous avez des boutons, vaut mieux ne pas dupliquer les boutons parce que si vous si vous changez quelque chose sur le bouton, genre vous changez le lien sur le bouton, il va il va changer pour tous les boutons que vous avez dupliqués. Ce, pour ce qu'on a fait, nous, ce n'est pas, pas gênant Parce que c'est la même chose qu'on veut mettre partout Mais supposons que vous avez une bouton sur une page Et que vous dupliquez la page, etc Et vous changez euh, et vous changez un élément sur l'autre page Ça va changer sur, sur la page dupliquée Donc euh, ça devient gênant en fait Alors, on va mettre ça là da, da, da. Ok Save Ok, on met ça comme ça c'est bon, on va dire quoi, on va raconter un truc on va dire euh, merci d'avoir euh, merci, euh, merci merci merci euh, euh, pour alors, on va mettre quelque chose quand même merci merci pour... Merci de merci d'avoir en <rire> euh, on... mer. On dit quoi? On dit quoi? On veut remercier juste les gens pour avoir hein, choisi le produit ou pour avoir opté pour le test gratuit. Euh... Euh... Merci d'avoir. D'avoir choisi de faire le test gratuit. Bon, voilà, c'est pas terrible comme copywriting, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Ok, voilà, on est sur la page du remerciement. Si vous voulez mettre une vidéo de remerciement sur la page du remerciement, vous le faites, sinon vous virez ça et. Euh et pareil, ça, on n'en a pas besoin. Vous mettez, euh, vous mettez euh, les le mots de remerciement que vous voulez. Si vous, il y a d'autres consignes que vous voulez euh, euh, que vous voulez euh, partager, vous les mettez là. Si euh, il y a d'autres produits que vous voulez présenter, genre euh, étant donné que vous avez choisi de faire ce test gratuit, euh, tel aussi, tel autre produit peut vous intéresser, blablabla, vous pouvez le mettre là aussi. D'accord Nous, on va faire simple. Ça, c'est notre page de remerciement. On laisse ça là. Tac. Maintenant, on a nos trois pages. On a nos trois pages. Autre chose. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a créé les trois pages, comme j'ai dit, hein, que euh, quand quelqu'un va venir là, euh, sur la page d'enregistrement, parce que sur le tunnel de vente, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est vous qui décidez où les gens vont venir pour la première fois et ce qu'ils vont faire. Bon, ça. On va quand même faire... Ok, comme ça, ça va être un peu plus cool. Ok, on fait comme ça. Ok. C'est bien comme ça. Bon. Euh, donc, c'est vous qui décidez euh, où les gens vont venir en premier et puis euh, après, par où ils vont passer, etc. etc. D'accord Là, on vient juste de créer les trois pages. Maintenant, on va les relier. Les relier, donc, rappelez-vous ce que j'avais dit la dernière fois. Quand vous mettez un bloc d'enregistrement, ce bloc d'enregistrement doit être lié, relié à, à votre autorépondeur. De manière à ce que, quand les gens sont enregistrés, ils soient in, automatiquement intégrés dans votre autorépondeur. Et euh, partant de là, votre autorépondeur aura, aura la charge de leur envoyer des mails automatiques, de les relancer, de leur donner des informations euh, de valeur. OK Donc, ce qui n'est pas encore fait ici, c'est ce qu'on va faire. D'abord, on va relier... Notre, notre, notre bloc à, à notre autorépondeur. Auto répondeur est, est intégré dans la plateforme que j'utilise. Voilà, c'est pourquoi je ne vais pas chercher mes teams et compagnie. Euh, je vais juste changer ça un peu là, parce que c'est noir, on ne voit pas, parce qu'il y a des tests là-bas. Vas-y ok donc euh, on va changer l'apparence je vais changer l'apparence je viens là mm -hmm. Et, euh, style on vient là on va dire on veut que ça soit blanc on veut que ça soit blanc pourquoi il n'a pas au blanc lui c'est la couleur du label par exemple cola, cola. Je veux que ce soit blanc. Ah, il est transparent. Ça ne va pas le faire comme ça. Pourquoi c'est pas blanc Ok. Ouf, Alors, on va encore la belle Pareil. Je veux que ça soit blanc. Ok, je veux que ce soit blanc. Ok, donc c'est bon. Save. Euh, Save. Euh, ça paraît pas encore blanc, mais je vais faire un truc. Et ça doit devenir blanc normalement. Mais c'est pas le cas. Ça veut dire que j'ai pas, la... pas changé le bon test. Euh, on recommence. Apparence. Pou, pou, pou, pou, pou. La belle, la belle, la belle. C'est ça la belle. Ah, c'est là. Ok, c'est bon. Je n'étais pas sur le bon. Donc, on enregistre. Ok. Donc là, on vient de relier notre bloc d'enregistrement là au, au, à notre autorépondeur. Donc, et maintenant, deuxième étape. C'est pas encore fini parce qu'une fois que les gens s'enregistrent, il faut qu'ils soient balancés, il faut qu'ils soient euh, redirigés sur la page de vente. Tel en l'état ça ne va pas arriver. Donc ce qu'on va faire, on va aller lui dire quand les gens vont s'enregistrer. OK. Il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles. Hop. Donc on va sélectionner. On va sélectionner notre page de vente. Ok. On lui dit, il faut que tu ailles sur notre page de vente. Donc là, il va aller sur la page de vente. Après. Euh, une fois qu'ils auront confirmé leur euh, leur inscription qu'est ce que tu dois faire il faut que tu les ramènes sur la page de de, de vente ou d'achat donc c'est supposons que vous avez euh, euh, supposons que vous avez euh, donc vous, vous, vous présentez un programme vous allez mettre l'URL du programme euh, vous pouvez mettre l'URL du programme ici donc une fois qu'ils auront cliqué parce qu'il a là Je ferme ça d'abord là vous leur avez dit euh, vous vous dites au, au, au bloc une fois que la personne s'est inscrite il faut que vous la balancez euh, sur la page de vente ok Et la personne aura reçu un mail dans sa boîte mail donc une fois que cette personne aura confirmé son mail euh, vous dites au bloc où euh, il doit euh, il doit euh, il doit cette personne doit être redirigée soit vous redirigez la personne sur votre page de vente Soit euh, vous la redirigez euh, sur euh, la page, euh, euh, la page d'achat. Donc on va mettre ici, on va mettre par exemple, on va, on va inventer un URL. Hein. Euh, ma, page, euh, ma, page ma page, ma page d'affilié, oh, ma page, ma page d'affilié, d'affilié. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là Ma page, Ma page d'affilié. Oh purée. tout collé d'affilier d'affilier.com allez hop vas-y c'est ça hop ma page d'affilier.com donc on lui dit une fois que la personne s'est enregistrée, il faut qu'elle aille sur ma page d'affilier.com euh, autre chose euh, euh, si la personne se, se désinscrit de votre de votre de votre liste où est-ce que cette personne va être redirigée vous pouvez la rebalancer sur votre page de vente par exemple d'accord on va faire ça sur votre page de vente. Ou vous pouvez créer une page de désinscription où vous lui dites non, non, ne quittez pas. Euh, J'ai quelque chose de, de plus intéressant à vous offrir, bla. Vous pouvez faire ça aussi. Euh... Mais nous, on va le mettre ça sur notre page de vente. Donc ça, nous sommes… Ok, je confirme. Ce que nous venons de faire là, donc je retourne là-dessus. Nous sommes dans la configuration où je présente le produit… Euh, on va dire de quelqu'un et que l'achat se fait sur la page de la personne d'accord euh, du coup quand la personne euh, euh, s'inscrit on, on la réduit directement sur la page de vente et quand la personne euh, confirme son mail on la réduit aussi sur la page de vente après ici vous pouvez décider par exemple euh, de de diriger la personne sur la page de remerciement je vais vous montrer quelque chose on va faire ça. On va mettre au lieu de mettre la page d'affiliation, euh, on va mettre notre page de notre page de remerciement, d'accord peut rediriger la personne sur la page de remerciement. C'est une autre option. Remerciement. Ok. D'accord. On confirme. Et maintenant, sur notre page de remerciement, ce qu'on peut faire, on peut venir là. Euh, notre page de remerciement, elle est où Elle est là. Sur notre page de remerciement, par exemple, là, on peut rajouter un bouton. Donc, vous vous rappelez, je vous disais, après le, la politesse de remerciement, vous pouvez dire j'ai d'autres produits, dadadada. Vous pouvez rajouter euh, le bouton. de. On va faire ça comme ça. On va pas récréer un autre bouton. Vous pouvez rajouter le bouton de la page de vente là. Okay. Ce bouton, on le duplique. Il vient là. On le fait afficher sur toutes les pages. Alors, afficher sur toutes les pages. On retourne sur la page de vente, de remerciement, pardon. On le récupère. Donc là, une fois que les gens sont là, vous pouvez leur dire, ah, « Tiens, vous pouvez euh, commencer vos tests gratuits. Donc, c'est un rappel. Au cas où ils ne l'ont pas fait, parce qu'il y en a, vous pouvez les rediriger sur la page de euh, euh, de test gratuit, mais peut-être qu'ils n'ont pas opté pour le test gratuit au final. Et Quand ils ont cliqué sur le bouton, ils ont fait retour arrière et ils ont trouvé votre mail de confirmation, ils ont cliqué dessus. Vous les ramenez sur la page de remerciement. vous pouvez remettre une couche en disant « Ah tiens, tenez, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez, vous pouvez retourner sur la page pour faire votre test gratuit. En fait. » C'est ça l'objectif. Et puis, si vous avez d'autres produits, vous le, vous le présentez ou vous voulez vous voulez juste le attir, attirer leur attention sur le produit là, donc vous mettez euh, vous, vous remettez le bouton un rappel de manière à ce que bon, voilà, il puisse aller sur le, il puisse aller sur votre page où vous vendez euh, pour, pour, pour concrétiser euh, l'achat ou tout ce que vous voulez qu'il fasse, voilà euh, ceci dit, on va enregistrer on va l'enregistrer Bon, J'espère que vous avez compris le principe. Euh, ce qui serait intéressant, on va faire le test. On va faire un petit test pour conclure. J'espère, je ne sais même pas combien de temps a duré déjà cette vidéo, mais vous me le direz. <rire> euh, alors, on va faire un petit test. Le test il est là, donc il faut que j'aille trouver le, le mail. Mela... <rire> Comment je vais l'appeler celui-là Comment je vais l'appeler Enregistrement. Ok, je vais l'appeler enregistrement. Enregistrement. Tunnel de vente. Enregistrement. On va voir enregistrement. Je vais copier ça. Je vais copier. Ok. Save milice. Alors, save ok c'est bon on arrête tout ça on va faire un petit test on va voir ce que ça donne en vrai alors tout tout tout le point de ça allez dessus hop je prends ça je le mets là je ramène là Uh, uh, uh. Défi slash CTRL enregistrement. Est-ce que j'ai la page? J'ai la page là. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est notre page qu'on vient de créer. Donc, vous voyez qu'il y a ça par exemple. Il y a l'entête. Le, l'entête. Euh, ce que je peux faire. C'est de régler ce problème là, ok. Mais je n'ai pas envie de m'embêter avec, je veux surtout vous montrer. Ah, ça c'est pas bon pour moi. Euh, je vous montre ça quand même. Alors, je recharge cette page, donc elle est bonne, ok. Donc voilà, on la recharge de nouveau. OK. Donc on est en... c'est bon, on est sur notre page. On va mettre OK. OK. Je dis accepter. On y va. Alors Qu'est-ce qui s'est passé Du du qu'il a pris un compte qu ce qu'il a du compte du du est-ce qu'il a pris en compte ce que j'ai fait Bien sûr qu'il a pris en compte. Et pourquoi il me redirige sur cette page bizarre Alors. Alors. Ah, je sais pourquoi. Juste un instant. Alors. On va voir ça. Ok. Ok. Alors, tout, tout, tout. ça, c'est les, euh, je pense que c'est lié à mon, à la, config, à la configuration de mon, euh, de mon, Euh, de mon auto-répondeur, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Je vais voir ça, vite fait. <rire> vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Que je ne perde pas le ton. Alors. réponds pour répondre auto répondre auto répondre le temps que ça soit OK, j'y suis, je vérifie juste si c'est bien configuré ok je pense que c'est ça c'est parce que je me suis mis dedans testing bon je vais le virer je vais recommencer on va voir <rire> Alors, tac. Ok. Donc là, ça va. C'est parce que j'étais euh, j'étais dedans, quoi. J'étais déjà enregistré, donc euh, c'est configuré. de telle sorte que s'il y a quelqu'un déjà enregistré dedans, il le redirige vers un autre endroit. Ok. Donc là, vous voyez, il m'a redirigé vers la page de vente. Okay. Une fois que je suis sur la page de vente, le speech, blablabla. Euh, je lis, je lis, je lis. Ok, Je suis intéressé. Ah, mince. Euh, on a oublié de faire quelque chose. Ce qu'on a oublié de faire, c'est de mettre le lien, le lien où les gens vont être redirigés une fois qu'ils vont... Écoutez, on va mettre un lien pour Facebook. Hein. On va mettre un lien pour Facebook. Euh, copier. Parce que le bouton, votre bouton de vente, il faut quand même euh, mettre une action dessus quand les gens vont cliquer dessus euh, pour lui dire euh, « Voici là où je veux que euh, tu rediriges les gens euh, quand ils vont cliquer dessus. » Donc, quand ils vont cliquer dessus, ta, ta, ta, ils vont aller là. D'accord. Euh, aussi, hein, vous avez la possibilité de choisir plutôt une page. Donc, si l'achat… La, si ou euh, euh, la concrétisation de l'action se fait sur votre site hein, ou votre dans votre tunnel euh, peut-être une vente de produits etc euh, vous pouvez choisir la page sur laquelle ça doit se faire du moins si vous utilisez pixel perfect on peut le faire sinon vous mettez l'adresse à laquelle sur laquelle vous voulez la rediriger CTRL V bon, on va les renvoyer sur Facebook euh, donc euh, donc donc voilà je fais save. donc normalement d'après ce que je sais sur les boutons. Si ça n'a pas changé, euh, du moins avec Pixel Perfect, euh, si tu fais un changement sur un seul bouton, il le change sur tous les boutons. Donc on va vérifier. Action adresse. J'ai l'impression qu'il l'a pas mis. Hein. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il l'a pas fait d'habitude. Euh, tu changes sur un seul bouton à. Euh, tous les boutons sont changés mais j'ai l'impression que non cette fois-ci euh, il l'a pas fait à moins que entre temps ils ont fait des mises à jour et ils ont viré des choses maybe yes maybe no bon peu importe c'est à savoir oui bon il n'a pas fait peut-être qu'ils ont fait des mises à jour et ils ont ils ont enlevé euh... ils ont enlevé euh, cette possibilité là d'un côté c'est pas mal parce que des fois hein, c'est vous avez de quoi vous arracher les cheveux. Moi j'en ai pas donc le, le, la question ne se pose pas mais si vous en avez vous risquez de les perdre. Euh... Donc pareil là on revient ici. Donc je pense qu'il n'a pas fait. La la la. Action. Action, action, action. On va dire c'est là où tu vas faire ton truc, ok. On y va, c'est bon. On va enregistrer tout ça. Euh, donc, ici, ok, on est sur cette page. Je recharge la page. Donc, du coup, on vient de s'enregistrer pour que je sois redirigé sur la page. Où je vais faire mon test, je vais payer mon test gratuit, je ne sais pas quoi là. Ok, bingo, ouais Donc je fais retour arrière, retour arrière. Il faut pas mettre Facebook, hein. il faut mettre votre, votre page devant. Là où les gens vont acheter, ainsi hein. c'est votre page d'affiliation, il faut les réguler sur votre page d'affiliation. On est d'accord. Hein. Euh, voilà, donc vous avez compris le principe, bon que vous, vous doutez de ce qu'on vient de faire on va refaire pour que vous voyez euh, mais avant ça il faut que j'aille effacer mon nom dans le... dans le dans le dans le dans ma liste sinon ça va pas marcher euh, je vous montre quand même parce que comme ça vous comprendrez de quoi je vous comprendrez... Vous comprendrez de quoi je parle vous voyez ça c'est ma liste tuto auquel okay, je me suis connecté et ça c'est moi qui viens de m'enregistrer. Donc si je laisse ça comme ça et je refais le test, vous allez voir que euh, ça me dirige ça ne me dirige pas vers, euh, vers la page euh, de vente où je dois je suis censé être. Vous voyez Donc voilà, c'est pourquoi je vais me su je vais supprimer mon nom là de là. Ça ne sert à rien. Tac, je l'ai fait et là on recommence. OK. Là, il m'envoie me, il sur la page de vente. On est d'accord? On est sur la page de vente. C'est nickel. Bla bla. Je suis convaincu, je veux faire le test gratuit. Je clique sur test gratuit. Et là, je viens sur la page où je dois faire, je dois faire le test gratuit. Vous voyez? Euh... Après, pareil, euh, pour, pour votre pour le mail, comme j'ai dit, là. On va voir ça on va voir avec le mail là tac tac tac tac tac tac tac et viens là confirmer Cliquer dessus, pour le mail gratuit pour le mail donc il y a aussi un mail de confirmation Ok, je clique dessus pour confirmer, il me renvoie sur la page de remerciement, d'accord Et là, il me rappelle que, euh, bon, en fait, je peux commencer mon test gratuit au cas où je ne l'ai pas fait. Et je clique dessus, et c'est parti, d'accord Ok, j'arrête ce tuto-là, je pense que je n'ai pas voulu faire long, mais au final, c'est encore long. Désolé, c'est mes tutos, ils sont toujours longs et je n'ai pas envie de les remonter, donc je ne vais pas faire de coupure, je vous le balance comme ça. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les moi et puis euh, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Euh, et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Euh, si vous avez des commentaires, laissez-les aussi, ça, euh, ça aidera toujours. Si vous avez des remarques, il euh, y a des choses que j'ai mal expliquées, il y a des choses que j'ai mal faites, euh, j'ai mal dites, etc., Laissez des commentaires, ça va aider, ça va aider à améliorer tout ce qu'on est en train de faire. Ok, sur ce, passez un très bon week-end. Bye, bye.